Ici Armel Timine, thérapeute spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une séance individuelle que j'ai eue, d'une personne qui a vécu euh, des viols et des agressions sexuelles à répétition et qui ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Et en fait, c'était intéressant euh, d'aller voir et de comprendre où se trouve la racine en fait, de cette situation euh, récurrente et répétitive. Et en fait, au départ, je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a une mémoire dans les vies antérieures, peut-être qu'il y a une mémoire transgénérationnelle, mais il y avait forcément quelque chose quelque part qui faisait que ça se reproduisait, mais de cette façon-là et de manière assez intense et tragique pour cette personne. Et en fait, en remontant la ligne du temps, on tombe et je tombe sur une mémoire transgénérationnelle. En fait, cette personne a vécu les mêmes traumas que sa mère. Sa mère a vécu justement des viols à répétition et cette personne, justement, ben, revit la même chose que sa mère. Donc déjà, le fait de pointer du doigt qu'il y a une répétition, hein, qui est bel et bien là, a été vraiment fort intéressant pour cette personne. Ensuite, la question, c'est de dire, comment rompre Comment rompre ce mécanisme Comment arrêter la boucle Parce que cette personne a justement des filles. Et donc, la question se pose vraiment. Et donc là, là il s'agissait d'aller euh, creuser le ce pourquoi euh, cet héritage familial a été fait. Parce que c'est important de comprendre. Pour... On a toujours le choix, en fait. Dans une transmission, euh, transmission transgénérationnelle et intergénérationnelle, en réalité, dans le fond, on a le choix de récupérer une mémoire ou pas. Et la question, c'est pourquoi cette mémoire-là a été récupérée. Donc, il était très clair qu'elle a été récupérée pour que sa mère se sente moins seule. Parce que cette personne est un enfant unique. Donc, c'était une façon euh, tendre de dire à, à, à sa mère, voilà, tu vois, on va partager la même réalité toutes les, toutes les deux et on va se soutenir de cette façon-là. Moi, je vais te comprendre. Et en fait... Euh, du coup, là, dans la séance, l'intérêt, c'était vraiment de, de rompre et de libérer ce, ce, cet héritage-là. C'était vraiment... On rentre vraiment dans cette idée de... Est-ce qu est -ce que cette personne est prête, justement, c'était ça dont il était question, d'être de, de, infidèle à cette souffrance-là par rapport à sa mère et de lui remettre à sa mère ce qui lui appartient pour que sa mère puisse prendre ça en charge et qu'elle aussi, elle puisse se libérer de toutes ces souffrances, hein, parce qu'il y a des séquelles hein, après après de telles agressions, de pouvoir déjà se nettoyer de cette mémoire, se libérer de cette mémoire, et donc là on est en pleine séance et en plein suivi justement pour le faire, mais en tout cas dans les séances qui ont, a, sur lesquelles on a déjà commencé sur ce sujet, on avance déjà très très très bien, parce qu'on a déjà trouvé la racine de la problématique donc ça c'est déjà énorme, c'est un gain de temps énorme, donc là maintenant on est en train de voir ensemble quels sont les plans d'action à mettre en place justement pour libérer ça, donc en allant, on ne Sautant pas les étapes bien sûr, mais en allant vraiment avec un pas sûr dans lequel euh, c'est important pour moi aussi de l'accompagner à, à conscientiser les choses, à être là, à avoir vraiment le, les rênes entre les mains dans cet accompagnement et de lui permettre, elle, à travers des exercices, de faire cette libération aussi. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et je vois le bien-être que cette personne trouve progressivement. Et, euh, et aussi le soulagement de savoir pourquoi, en fait. Parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas euh, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu de telles atrocités à répétition, en fait. Et le fait de pointer du doigt amène maintenant à dire « Ok, maintenant que je sais, je vais tout mettre en œuvre. Pour un... Il n'y a plus que des solutions qui sont présentées là. » Donc si vous aussi, vous souhaitez vous libérer euh, des, des mémoires transgénérationnelles de ces héritages familiaux qui sont lourdes pour vous et dans lesquels vous avez des impacts euh, lourdes, je vous invite vraiment à prendre euh, des séances individuelles. Moi, je serais ravie de vous accompagner sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, soit à distance par Skype, et ça fonctionne très bien, c'est le cas de cette personne, soit vous venez dans mon, cabine, mon cabinet à Nice et moi, je serais très ravie de vous accompagner aussi sur place. Je vous dis à très vite et <rire> je serai de vous rencontrer. Au revoir.